Bonjour les amis, avant toute chose je voudrais vous souhaiter une excellente année 2019, une excellente santé et que tout vous réussisse en 2019. Alors si vous avez suivi un petit peu l'actualité de la bourse des marchés financiers, vous avez vu qu'en fin 2018 ça n'a pas été brillant sur les marchés et que certaines personnes qui ont investi à long terme malheureusement ont perdu euh, pas mal d'argent, sont en train de perdre et euh, ça risque de continuer encore quelques mois. Alors si on regarde les chiffres de 2018, qu'est-ce qu'on constate Eh bien le Dow Jones a perdu 5,63%, le SP500, donc euh, les marchés américains, 6,24%, le Nasdaq, marché des technologies, 3,88% donc ce n'est pas encore catastrophique au niveau des marchés américains. Par contre, pour les marchés européens, là c'est pire, le CAC 40 a perdu 10,95%, le FTSE le FT, a perdu 12,48%, donc le marché anglais, et le DAX, le marché allemand, là c'est le pire, c'est 18,26%. Donc on disait qu'en Europe l'Allemagne c'était la locomotive Eh bien on voit que là il y a un retournement de situation assez grave et que pour l'Europe c'est pas brillant. Alors vous me direz Serge tu nous parles de la bourse, tu nous parles d'investir en bourse mais si on investit en bourse on va perdre. Alors oui effectivement si vous suivez des stratégies à long terme c'est beaucoup plus risqué que si vous euh, investissez à court terme. Vous savez que je fais du trading depuis 10 ans, maintenant c'est la onzième année. J'ai cherché toutes sortes de techniques différentes et je me suis rendu compte comme beaucoup de traders que la technique la plus efficace c'est le court terme, donc le scalping, des trades qui ne vont durer que quelques secondes à quelques minutes. À ce moment-là, peu importe ce que fait le marché, ce qui nous importe ce n'est pas ce que va faire le marché dans une semaine, dans un, dans un jour ou même dans trois heures, non ce qui nous importe c'est ce que le marché va faire dans les cinq prochaines minutes, les dix prochaines minutes, les quinze prochaines minutes. Donc peu importe que le marché chute comme ils le font actuellement, l'important c'est d'être dans le bon sens. Donc on fait une analyse quotidienne puis une analyse à plus court terme pour arriver à décider comment prendre un trade vraiment à très très court terme et vous avez des trades qui ne vont durer que quelques secondes. À ce moment-là vous êtes toujours gagnant si vous avez une bonne stratégie à court terme donc ne pensez pas qu'investir en bourse ce n'est pas une bonne chose, c'est une très bonne chose à condition que vous vous formiez et que vous choisissiez une, une stratégie de court terme car vous dire je vais investir de l'argent en bourse, je vais dormir, je vais regarder de temps en temps ce qui se passe, là vous risquez effectivement la catastrophe et vous risquez de perdre beaucoup d'argent comme euh, ce qui se passe actuellement avec certaines connaissances qui eux euh, investissent à long terme et euh, préfèrent cela, euh, regarder une fois par mois, deux fois par mois euh, leur, leurs investissements mais ça peut être assez catastrophique pour certaines personnes puisque si vous regardez par exemple l'action Apple, Apple qui était au top des investissements euh, financiers, donc ils avaient euh, un capital de plus de 1000 milliards de dollars et bien là ils sont retombés à 680 milliards euh, de dollars donc ils ont perdu euh, 450 milliards en, en quelques, quelques jours donc c'est assez euh, grave si vous avez investi beaucoup par exemple sur, sur des actions comme ça et on a vu une chute non seulement de Apple mais on a vu euh, également euh, les actions de Google, de Facebook, donc toutes ces actions technologiques qui ont pris un bouillon et c'est impossible de prévoir à six mois, à un an ce que va faire le marché. Donc peu importe ce que vous regardez comme action, c'est toujours risqué quand vous tradez à long terme. Ça peut être dû des changements de direction des marchés, peuvent être dû à des stratégies euh, politique euh, Trump avec la Chine ou euh, l'Europe euh, qui va mal, peu importe ce qui se passe mais vous avez toujours tout intérêt à investir en bourse à court terme vous pouvez trader euh, par exemple 20 minutes par jour c'est suffisant pour déjà faire euh, de bons résultats donc évitez les investissements à long terme, choisissez plus, plutôt une, une technique de trading à court terme comme celle que j'utilise et que beaucoup de traders gagnants euh, que je suis également euh, utilisent euh, quotidiennement. Donc vous pouvez passer des heures à trader mais vous pouvez également passer euh, très peu de moments, si vous avez quelques minutes à divers moments de la journée, si vous avez une autre activité eh bien vous pouvez gagner en bourse. Euh, si vous cherchez une méthode de trading, cherchez plutôt des formations qui vous expliquent du trading à court terme, que ce soit ma formation ou une autre formation mais vous aurez tout intérêt et vous, vous prendrez beaucoup moins de risques en tradant à court terme. Vous avez ici en haut euh, un lien vers euh, ma formation Scalping, Scalping et Ishimoku c'est ce que je vous recommande donc prenez euh, une combinaison des deux euh, formations et vous aurez vraiment un un pack complet pour pouvoir investir en bourse intelligemment et avec une garantie de résultats bien supérieure à celle que vous auriez si vous investissez sans vous former pour du trading à long terme. Trader à long terme, bon, vous, vous devez à ce moment-là analyser les sociétés, analyser les indices sur lesquels vous allez investir. Ça peut sembler plus facile à certaines personnes, mais c'est une erreur. C'est un mirage de penser cela. Il vaut mieux consacrer quelques heures ou quelques jours à apprendre une formation au scalping, donc à trader à très court terme et à utiliser les indicateurs qui vont vous dire avec une grande probabilité ce qui va se passer dans les secondes ou dans les minutes qui suivent, plutôt que d'analyser les bilans de société, etc. Ça prend un temps fou et ça ne vous donne aucune garantie car euh, vous n'êtes pas au courant non plus de ce qu'envisage de faire une société euh, à, à moyen terme. Euh, il peut se passer quelque chose comme par exemple une chute des ventes des iPhones pour, euh, pour Apple, ce qui explique la, euh, la chute de l'action et assez peu d'innovation ces dernières années pour Apple également. Donc tout ça, vous ne savez pas le prévoir. Alors que si vous faites du trading à très court terme en scalping, les indicateurs que vous voyez sur les graphiques eux vous donnent avec une probabilité à certains moments proche des 100% ce que va faire le marché dans les prochaines secondes que ce soit à la baisse que ce soit à la hausse et là vous allez gagner de l'argent réellement à très court terme. Donc c'est ce que je vous conseille de faire en cette année 2019. Investissez dans une formation, ne vous lancez surtout pas en bourse sans formation. Euh, que ce soit ma formation ou une autre, mais cherchez des formations à la bourse à court terme. <rire> voilà, J'espère que je vous ai convaincu en tout cas si vous voulez euh, gagner de l'argent en cette année 2019 en bourse, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres opportunités de gagner de l'argent, mais choisissez le trading à court terme et tenez-moi au courant de vos résultats. Et je suis sûr que si vous choisissez cette stratégie-là, vous aurez des bons résultats en 2019. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien investir en bourse mais qui ne savent pas comment le faire et comment le faire intelligemment. Donc je pense que cette vidéo peut aider ces personnes. Et euh, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que des vidéos comme celle-ci vous intéressent, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, vous voyez ici on est début janvier à Tenerife, euh, il fait splendide, je sais qu'en France et en Belgique il ne fait pas très chaud en ce moment, mais euh, bon, bah, c'est... C'est à vous aussi de choisir à un moment donné où, où aller vivre, ou passer vos vacances. Moi, je suis ici à Tenerife depuis plus de 20 ans. Euh, je fais du trading ici, euh, je fais d'autres activités aussi dans l'immobilier maintenant. Donc, si vous voulez changer de vie, si vous voulez arriver à faire des bons résultats euh, et vivre euh, sereinement, je crois que c'est quand même plus agréable dans un environnement comme ici à Tenerife qu'ailleurs. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.